Salut à tous, c'est Skiespied, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche Moi, ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, d'un du, petit glitch pour arriver tout là-haut, sans faire le jump des dieux. Parce à chaque fois qu'on fait le jump des dieux, il le mec, là il est busy, hein. À chaque fois qu'on fait le jump des dieux, ouais, c'est dur, hein. Ah, et puis là, d'un seul coup, ah, tu trébuches et tu tombes, et là, t'as le seum voilà, par exemple là ouais, voilà, enfin euh, vous avez compris euh, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit glitch pour monter tout là-haut donc tout d'abord il va falloir il va vous falloir quand même un truc c'est une monture moi j'ai pris le cochon, c'est pas cher euh, il va vous falloir une monture donc vous allez donc frépique, monture là vous achetez, moi j'ai acheté le cochon voilà. il faudra euh, quand vous montez là-dessus ça, ça vous fait un boost Et, voilà ça vous fait un boost euh, pour monter, sauf que c'est pas beaucoup, alors que par exemple quand on fait une monture regardez, je vais pouvoir sortir de la map tellement le boost il est grand regardez Ouh là ne vous éloignez pas, c'est trop dangereux ne vous éloignez pas trop, c'est dangereux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer notre monture. Voilà. C'est qu'on va invoquer notre monture. Et on va devoir monter sur la croix, comme ça, sans sauter, pour l'instant. Et vous regardez un petit peu, un petit peu après, vous voyez, mon curseur. Vous regardez un petit peu après le le, le truc, le, la plateforme d'arrivée vous avancez, vous appuyez sur la barre espace, et là, vous sniquez, oh là, merci, vous sniquez euh, quand euh, quand vous y êtes arrivé, oh, merci, vous sniquez quand vous y êtes arrivé euh, au dessus de la plateforme, et vous continuez d'appuyer sur votre touche pour avancer, donc attendez, on va refaire le test, pour vous montrer que c'est pas du fake, Voilà, et donc là, vous voyez, j'ai réussi à arriver sur la plateforme du Jump des Dieux. La fin, c'est-à-dire avec tout ça. Petit cuicui. Je sais pas trop ce que c'est fait là, mais bon. Voilà. Avec euh, la petite plaque de pression. Et donc là, on peut voir. On peut voir euh, totalement tout ce qu'il y a aux alentours. C'est quoi Ah oui, c'est zombie. Euh, on peut voir tout ce qu'il y a aux alentours. Attendez, ça charge plus vite. Juste de mettre ça comme ça. Voilà, en enfin. phare. Euh, donc euh, voilà, c'était juste un petit glitch rapide euh, pour vous apprendre à monter sur la plateforme des dieux sans faire euh, le jump. Voilà, j'espère. Que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout, vous abonner. Salut à tous, c'était Sky Spirit pour une prochaine vidéo.